Bienvenue au Centre des ressources documentaires euh, que l'on surnomme CERDOC. Le Centre des ressources documentaires de Ponsan est commun à l'ensemble des départements des GEA, Infocom, Génie électrique et Mesures physiques de l'UIT de Ponsan. Je m'appelle Nicolas, je suis étudiant et je vais te faire découvrir le CERDOC de Ponsan, mais sache également qu'il y a un autre site à Ringueil. Le serre de pensant est ouvert dès 9h à 19h, des lundi vendredi. Ici, tu peux emprunter et tu peux rendre euh, les ouvrages que tu as empruntés une fois que tu seras inscrit, euh, tu seras inscrit à l'université. Sache également que tu peux emprunter autant des livres que tu veux pendant deux semaines. Je vais te montrer les espaces. Ici, tu as l'espace revue avec 70 revues que tu peux emprunter ou que tu peux consulter sur place. Tu peux également euh, t'apprendre à, à, à avoir accès euh, aux plateformes pour les revues électroniques et consulter euh, les revues numériques, bien évidemment. Ici, tu pourras également venir te détendre entre deux cours, euh, lire des, euh, des BD ou bien évidemment les emprunter, mais également des romans. Ici, si tu as l'espace des de, de travails en groupe que tu pourras utiliser bien évidemment sur inscription. Voilà l'espace informatique avec 14 PC que tu pourras utiliser avec tes identifiants euh, des euh, LUT. Les ordinateurs sont connectés au service d'impression et tu pourras lancer depuis ici des impressions. Que tu pourras récupérer après. Sache également que tu pourras utiliser la Wi-Fi euh, du site avec ton ordinateur portable. Et voilà l'espace impression où tu pourras venir récupérer les impressions que tu auras lancées et faire les photocopies euh, avec la carte que tu auras achetée. Nous sommes ici à présent à l'accueil, où il y aura toujours, toujours du personnel qui pourra t'aider avec tes recherches. Et c'est ici également que tu pourras rendre et emprunter tes ouvrages. Sache également qu'il y a un service de chat, où le personnel sera toujours là pour répondre à tes questions. Tu as ici sur la main, tu as l'autre euh, salle informatique. Et voilà l'espace commun de travail où tu pourras trouver euh, plus de dix mille ouvrages auxquels tu auras accès, que tu peux emprunter ou que tu peux consulter sur place. Sache également qu'on euh, t'apprendra à utiliser également les plateformes pour avoir accès aux ressources numériques auxquelles nous sommes abonnés. Je voulais te montrer également notre collection de DVD. tu pourras emprunter deux DVD pour cette jours. Et voilà, maintenant tu sais tout. Tu peux venir à n'importe quel moment travailler individuellement ou en groupe au CRDoc. Mais également, tu pourras peut-être voir des animations ou des expositions puisque le CRDoc, c'est aussi un lieu de vie. À bientôt au CRDoc.